Et salut à tous les australiens, Gabriel, et oui, j'ai plus de cheveux, voilà, je me suis tendu les cheveux parce que j'avais beaucoup trop de cheveux. cheveux. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture du deck de structure Trix. Alors, comme tous les decks de structure, il faut l'acheter x3 si vous voulez faire le deck Trix. mais euh, moi je l'ai acheté qu'une fois, c'est pour faire l'ouverture. Donc, dans ce deck de structure, nous avons un tapis de jeu, hein, comme d'habitude, avec les traptrices Et derrière, tous les combos possibles que vous pourriez faire avec le deck Sachez que le deck va devenir un deck méta grâce à ce deck. Donc, le deck approprié à, à proprement dit, voilà, je pas à sortir mon mot, il n'est pas oufissime, mais l'extra deck est complet. Donc, on va commencer par Traptrix, Pudica, Jardin Traptrix, Mélodie Traptrayante, Traptrix, piguicula Traptrix Atypus, et Traptrix Arachno-Campa. Ça, c'est pour le deck Traptrix. Après, j'ai mis quelques cartes, hein, des basiques, à force égale. Traptrix Trapuleta, Traptrix Atrax, Traptrix Myrmelo, Or, Myrmelo, oui. Traptrix Nepant, Traptrix Donaea Traptrix Genizia. Traptrix Vésiculo. Après, ils ont mis du Kenju. Donc, euh, garde à la Kenju la poussière mystérieuse. Kumangu Skeju du fil gluant, Cancre la vengeur. Insecte de résonance. Floraison de feu. Bien sûr, ils ont mis une hache. Floraison des cendres, le printemps. Amoureuse de la rose. Sauge de fleurs. Tombée de la nuit, violette, mec, chevalier. Ciel bleu, mec, chevalier. Moral, tac, artefact. Main de feu. Celle-là, je vais la garder parce que elle peut être intéressante pour un deck. Main de glace, c'est pareil. Je vais la garder, ça peut être intéressant pour un deck. Main du tonnerre. Je vais la garder. Rajeki. Je vais la garder. Plumeau de Dame de Griffon. Plumeau de Dame Arpille, je vais la garder. Trappe du cauchemar terrifiant. Ça c'est pour le trap-trix. Trappe. Trappe sans fond. Trappe sans fond. Trappe du vide. Trappe du cauchemar trap -trix. Fois 2. Trappe Vine, Trappe du Fossoyeur, Combine de pièges, Les Chevilles Fantômes de la Brigade Ombragée, sanctuaire Artefact, Arbre Sacré Naturia, et bien sûr Traptrix Raflesia, Allomerus traptrix, traptrix, Traptrix tularia, Serra Traptrix et Traptrix pas. Voilà, donc ça c'est pour le deck Traptrix. Donc c'est pas un deck que je vais garder. Finalement, je vais, je vais tout mettre euh, de côté pour euh, au cas où on veut me l'acheter hein, ou l'échanger. Parce que la main de feu et la main de glace, je ne sais pas si je vais pouvoir la jouer, mais pour le moment, voilà. Euh, vu que le deck volcanique est en restructuration, parce qu'il faut que je trouve une nouvelle combinaison pour faire un peu plus méta. Voilà. Donc, voilà. Donc, on se retrouve normalement dans la semaine. Si j'ai le temps de faire une vidéo Minecraft, ça sera du. Ça sera. du survivant de Gabriel. Et sinon, on se retrouve samedi. Normalement, je devrais la recevoir samedi.